Bon, une matinée encore de passer avec très peu de clients. Ce magasin ferme parce que le chiffre d'affaires sur, sur les trois dernières années s'est effondré. C'est fini, quoi. parce qu'ils on, ont oublié qu'on avait des, une clientèle populaire et ils ont commencé à, à faire rentrer de la marque et à augmenter les prix à des proportions qui a fait que ça depuis plusieurs années, ça a effrayé les clients. La halle aux chaussures fait partie du groupe Vivarte, qui regroupait 16 enseignes rentables dont Nafnaf, Kukai, André, Patogaz, Carole. Aujourd'hui en difficulté, le projet de la direction, c'est de liquider ces enseignes pour qu'il n'en reste plus que 6 à la fin 2017. Résultat 175 fermetures de magasins et 451 licenciements. Un PSE est lancé, ce qui permet aussi aux syndicats d'expertiser les comptes de l'entreprise et de limiter la casse. On a mis en place un plan alternatif on n'était pas obligé de passer par la fermeture de ces magasins là. Donc nous on avait un projet syndical qui vraiment tenait la route et on l'a présenté au ministère. Ils ont estimé également que c'était un projet qui était quand même pas délirant, c'était pas quelque chose de complètement stupide. Seule chose qu'il fallait c'était vraiment que l'entreprise et les détenteurs de la dette et donc les actionnaires quelque part aient envie de ce projet là. Le PSE, ils disent que c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Tu parles, c'est plutôt un plan de sauvegarde du capital. Tous les montages qu'ils ont faits, c'est que du montage basé sur l'argent et sur le rapport de l'argent. C'est que ça. L'humain derrière, pas de projet industriel, que du projet financier, et du projet financier à court terme. Quel gâchis, quel mépris C'est sur notre dos qu'ils font leur beurre. Sans mobilisation, la direction bafoue nos droits. Ensemble, on est plus fort face aux actionnaires. Et grâce à notre lutte, on est le caillou dans leurs chaussures. Et au fait, Chris, tu as vu notre camarade de, de Sud Vivarté Je l'ai vu hier, ils ont signé le plan de sauvegarde pour l'emploi. Et c'est un peu à cause des dirigeants des banques qui sont dans cette situation. Ils n'ont pas voulu suivre la restructuration des dettes. Et maintenant, il y a les fonds Voto qui sont venus, qui ont racheté tout ça, qui essayent d'optimiser en valorisant la société et qui revendent. un... En petit goût et au passage, en passage encaisser les plus-values, hein. c'est comme d'habitude. Tu sais, chez nous, pareil, hein, en banque populaire, caisse d'épargne, ils ont annoncé il y a peu de temps, alors ça ressemble à un plan social de sauvegarde pour l'emploi déguisé, hein, mais euh, ils nous annoncent 400 fermetures d'agences 4000 suppressions d'emplois Il va falloir qu'on s'organise tous collectivement et ça sera certainement ça passera aussi certainement par des luttes euh, interbancaires avec d'autres banques qui sont elles aussi concernées. Et nous, en tant que syndiqués et notre syndicat, qu'est-ce qu'on peut faire là Contre ce projet de la direction Christelle On a tout un tas d'outils. Hein. On a des outils juridiques, on a la lutte. Et puis, de toute façon, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on accompagnera les salariés qui seront concernés par la suppression de leur poste de travail. Le syndicat Sud Solidaire BPCE a aussi un projet alternatif à ce monde bancaire. Il faut dissocier les banques de financement des banques de dépôt. Voilà, et que les, la population, c'est-à-dire nous, hein, les citoyens, on puisse avoir le contrôle, on puisse pouvoir vérifier ce à quoi les fonds sont destinés, sont utilisés. Ça, ça aurait pu être le cas, justement, euh, à Vivarté, voilà, dont tu me parlais tout à l'heure, et je pense que les choses se seraient passées autrement. Un bon slogan, ne soyons pas solitaires, mais soyons solidaires. Tous ensemble. Et tous, tous ensemble, ensemble. Tous ensemble. <rire> Donc, quand même, général. <rire> Merci. Allez, Christelle, après le brief, on va à la manif. À la manif, ah, c'est parti. parti Face au plan de licenciement, déguisé ou pas, mobilisons-nous.